Et salut les astrales, c'est Gabriel et aujourd'hui je vais vous faire une petite récap de l'ouverture que j'ai fait sur Facebook du des cartes Les Gardiens Anciens donc sachez que je vends par Paypal et que j'échange aussi s'il y a des cartes qui vous intéressent euh, comment vous dire, je, si je vends, comptez, donc je cote TCG Market toujours, voilà et euh, comment vous dire et compter 5 euros de frais de transport parce que j'envoie en suivi alors que oui parce que certains vont me prendre une carte donc euh, après je m'arrangerai avec lui mais euh, sinon je, euh, oui c'est 5 euros les frais de transport donc dans ce, dans cette boîte il y a des nouveautés et il n'y a pas des nouveautés donc ils ont réédité Renaissance Vipers Tenusolfacor Inister de la prééminence Drago Assassin du Seigneur Nouveauté Ayers le soleil du rocher du, du, du, du, du, du soleil devant Charge quintuplée Ursatique Mégapolaire Ursatique Luster Pendu Dragois Assassin Chevalier Ardent Recharge du Chevalier Ardent jeu d'hésitation, à l'époque, quand elle est sortie, ça coûtait une dame. Amunizia, la reine, Octoadic. Zoane l'infini, Octoadic. Appel, Octoadic. Ça, c'est des nouveautés. Sacrifice du dieu serpent. Vide, Octoadic. Puis de serpent. Origine Ogdaïque, élégance solfacore, dinoditeur pancraceratops, prééminence le drago assassin de la destruction, Dieu d'hésitation, avènement du dieu serpent, lister pendule du drago assassin, Aman Ananta le dragon maléfique, la nouvelle archetype, Mikatanus ursatique. Raison Facor Dremia, Megabilus ursatique. Pluie de Serpent, Magister Palada, le Dragois Assassin à ah, saint Orchestre Solfacor, Dinoliter pancraceatops et enfin neniphar og Voilà. Ça c'est pour ceux que j'avais. Parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Donc on va prendre un paquet. Donc Venominga des du serpent venu. Sacrifice du dieu serpent. Roi des lutins sauvages. Micpolaire Ursatique. Megatanus Ursatique. Serpent lumineux. Transaction. Ananta, le dragon magnifique, vous l'avez déjà vu. Il n'y a pas la peine que je vous la remontre. Hein. Je pense que vous me connaissez depuis. Peau des riches. Tenue salfacor. On l'a déjà vu, il me semble. Lunu la réminence de, de Hadik. Zo. Zoa l'infini, Ogdoradik. Phlogos, l'infini, ogdoadique, L'origine, Ogdoradik. ogdoradik. J'ai des hésitations, on l'a déjà vu. Roi des lutins sauvages, on a déjà vu. Vide, Ogdoradik, on l'a déjà vu. Nuya, la réménance, Ogdoradik. Venominone, Vénomin... le roi des serpents venimeux. Le maître des crânes de serpent, on l'a déjà vu. Mise Alpha core Elitea. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Le Dark Sanfacore. Recharge Chevalier Ardent. Pau des riches. Je vous la montre encore. Hein. Vous pouvez, je dis pas n'importe quoi. La Sanfacore Angelia. Appel Ogdo Venominga déesse du serpent venimeux, Tenus Solfacor, Aios le soleil, le rocher du soleil levant, Phlogos l'infini, Ogdoadic, Majester Paladin drago assassin, Myth, Polaire, Ursatique, Maître des crânes, Gam Solfacor, Venominon le roi des serpents venimeux, Transaction. Dommage Reptile. Dinost Power, le dragon assassin. Le puissant dragon assassin. Mycanus Ursatik. Orchestre Solfacor. Megabilis Ursatik. Roi des Sauvage, Sauvages. Renaissance de la Vipère. Gamme Solfacor. Maître des crânes, Nénuphar Odohadik, Avènement du dieu serpent, venominga Déesse du Serpent, Dommage Reptile, Inistère de la Proéminence du Dragon Assassin de la Destruction, Réseau Dremia, Transaction, encore élégance Alpha Corps, Megabilus Ursatique, Serpent Lumineux, ça va aller avec le deck -Hawk de Megatanus Ursatic. Dinostar Power, le Pichard Dragon Assassin. Lichter Pendule, le Dragon Assassin. Renaissance de la on l'a déjà vu. Elegance Fakor, on a déjà vu. Serpent Mino, on l'a déjà vu. Ayos, le Rocher du Soleil devant. je j'ai dire. On l'a déjà vu. Mison les Elikia. Dino Hutter Origine Ogdoadique Magister le paladin du dragon assassin Voilà. et la carte l'une des cartes les plus recherchées du je pense les plus chères du deck des Alpha Corps, Kolia Jeu d'hésitation Et après voyons voir Desolphacores drainiens. Vide octoadique. Vénominone le roi des serpents. Mégabilis ursatiques. Puis des serpents. Départ ursatique. Misolphacores et les tiens. Megatanus ursatiques. Peau des riches. Appel octoadique. Lictor Pendule de Dragon Assassin, Tenis Falfakor, Falfakor Kutia. Ayos le Rocher du Soleil devant. Vent, du Dieu du Serpent, voilà. Majester Palada le Dragon Assassin à son nom, Inister de la Préminence le Dragon Assassin du Seigneur, Megabilis Ursatique, Dinoster Power le Dragon Assassin, Nuya la rééminence octoadique, Renaissance à la Vipère, Sacrifice du Serpent, Maître des crânes. Dinoiteur Pancraséatops, Vénominga, déesse du DJ Serpent, Venominon, roi des serpents, Mikibilis Ursatique, Inister de la Prééminence, Flogo de l'Infini Oadique, Transaction. Poderich, je l'ai eu 4 fois. Poderich, serpent lumineux, sacrifice du dieu serpent, solfacard, solfacor, gracia, euh oui, gracia, tout simplement. Transaction. Dommage reptile. Recharge chevalier ardent. Je crois qu'on n'a pas vu une fois. Du serpent, le serpent du dragon assassin, Mega Polar Ursatique, je sais pas si on a vu celle-là, donc je la montre, Solfacor Angela, Angelia, pardon, Charge Quentuc Ursatique, Poderich, Gamme Solfacor, Le rocher du soleil devant, j'ai des hésitations, j'ai vu, ouais, Ré-Solfacor de Rémia, Nunu la réminence Ogdoadic, Dinofter Power le dragon assassin puissant, on a déjà vu, Zoan l'infini Ogdoadic, Renaissance de la Vipère, Ananta le dragon maléfique, Orchestre Solfacor, Roi des lutins, alors, Septentrion Ursatique, Magesser Paladin, le dragon assassin du Seigneur. Dinoster Power, le puissant dragon assassin. Dommage Reptile. Miseup Fakor et Eika. Appel Ogdoadic. Megatanus Ursatique. glisseur ursatique, vide ocdoadique avènement du dieu serpent, renaissance de la vipère, méga polaire ursatique, charge quintuplée ursatique, et recharge chevalier ardent, voilà. Donc je ne vous ai pas tout montré parce que c'est sinon ça prendrait des plombes, voilà. Alors j'espère que ce nouveau format vous plaira, hein N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos oui. sur Tim AstraDucio. Donc, normalement, le mois prochain, donc, je, je vais essayer de faire un live sur YouTube en fin du mois pour ouvrir donc, euh, la boîte qui sortira le mois prochain. Voilà. Je fais les amis. je vous laisse. Je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Aïe, hey, ciao tout le monde.